Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer euh, le début d'une série euh, Plan With Me, on verra si ça vous intéresse ou pas. Euh, L'idée des euh, donc PWM, puisque ce, qui est, ce que je vais écrire, c'est Plan With Me, c'est préparons notre semaine ensemble, euh, réfléchir sur ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut faire, les, euh, poser les rendez-vous, etc. Euh, et puis bien entendu, décorer son agenda pour que ça donne envie. Euh, alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les habitudes. Euh, que je suis en train de, de prendre, de retravailler par rapport, euh, alors les dents en fait c'est euh, le brossage des dents que j'ai déménagé du soir au matin pour en cas de fatigue être sûr de pouvoir le faire même si je suis claquée le soir ça commence, euh, ça fait plus de 6 mois hein, que je, je progresse sur, sur le déménagement et ça commence à être bon mais c'est pas encore suffisant à mon goût il y a euh, Créa, donc c'est pas tous les jours que je souhaite en faire, mais au moins euh, la moitié, euh, à peu près euh, 3-4 jours par semaine, faire une petite création, quelque chose. Euh, J'avais mis euh, pendant 2-3 semaines des publications sur les réseaux sociaux parce que euh, je voulais essayer d'être un peu plus régulière et faire du contenu qui serait un peu plus euh, attendu dans le temps. Euh, il paraît que c'est mieux et que généralement les gens préfèrent, moi je veux bien vos retours là-dessus, genre publier tous les samedis ou quelque chose comme ça. Euh, et puis, euh, mouvement, c'est faire des mouvements de la pas ou marcher un peu. Ça, c'est pas du tout au point. Euh, en plus, je, en, je récupère pas très très bien du, du Covid, donc euh, on verra ce que ça donne, mais je le note parce que ça fait partie vraiment des choses euh, que je veux mettre en place. Les choses à faire de la semaine. Il euh, y en a qu'on peut mettre, par exemple, sur la semaine, donc dans cet agenda-là. C'est-à-dire qu'on va les faire un peu n'importe comment un peu n'importe quand en tout cas. Euh, là, par exemple, j'avais marqué euh, newsletter point d'interrogation, je voudrais réfléchir euh, pour euh, le contenu de ma newsletter, j'en fais, euh, fais une pour l'instant, voilà. et euh, mon but c'est d'abord d'en faire deux euh, par an, ou euh, au moins peut-être passer à tous les trimestres, euh, en fonction de ce que je mets dedans, en fonction de, de, de ce genre de choses, mais je ne veux pas des newsletters très fréquentes qui prennent... Euh, dont on s'en fout en fait, euh, mais je voudrais quand même souhaiter la bonne année euh, d'une manière qui me correspond, parce que euh, la souhaiter un peu dans le vide avec la formule bonne année et tout ça, sans y réfléchir, ça me parle pas des masses. Euh, et je voudrais que ce soit un peu plus efficace. Donc j'ai mis un point d'interrogation, puisque l'idée c'est pas de la lancer, c'est de réfléchir à ce truc-là qui me Turlupine, euh, ce que je vais faire aussi, je voudrais dimanche ben, faire la vidéo, euh, je la ferai peut-être le samedi, ce sera un peu mieux, euh, Plan With Me, donc je la marque, euh, c'est assez spécifique euh, au samedi et au dimanche, euh, je pense que ce sera plutôt le, le dimanche où je vais euh, entamer cette série et vous la mettre euh, plus facilement, euh, le samedi... Euh, je vais faire une vidéo aussi. Donc euh, je vais voir dans mon planning euh, mensuel puisque j'ai mis ça en place aussi également. Hop Alors je ne les mets pas côte à côte les mensuels parce que j'en ai pas du tout la même utilisation. Donc là on est dimanche 8. Euh, plan with me et faire euh, la playlist. Alors euh, là je ne l'ai pas fait, mais c'est bien, il faut que je le fasse aujourd'hui du coup. Et puis euh, l'idée c'est de venir recompléter un peu, euh, ça c'est mon planning mensuel et euh, avec les vidéos que je voudrais faire euh, et euh, euh, ce que je veux partager maintenant sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis euh, je vous montrerai sûrement en fin de mois un peu euh, comment euh, on peut remplir euh, ces fiches là avec euh, le, les objectifs et le bilan du mois. Donc vidéo du samedi à faire les newsletters et euh, j'ai une copine, euh, coucou Jeanne, <rire> qui fait euh, qui est passionnée par la théorie polyvagale et comme je suis euh, moi-même passionnée et spécialisée dans la gestion du stress, j'essaye de me tenir à jour et elle m'a conseillé euh, de me former euh, à la théorie polyvagale, etc. pour euh, développer un troisième agenda peut-être si c'est... Euh, si c'est pertinent, si c'est compatible, parce qu'il faut que j'assimile en fait toutes les informations, euh, que je fasse des tests, ça va me prendre des, des semaines, de, des semaines, des mois de réflexion et d'essais-erreurs de, pour arriver à ça, si c'est intéressant. Euh, donc là, j'ai l'équivalent de six modules ou six parties à, à venir voir... Euh, pour cette, euh, cette, ce désir un peu de formation continue. Donc je vais marquer euh, le module TVP 1 sur 3, 2 sur 3. Euh, le lendemain, je vais le découper sur 3 jours. Je sais que le lundi, demain, je n'ai pas trop envie de m'y coller. Et au pire, si, sinon, je prends de l'avance. Donc là, je note les modules. Il euh, y a un supplément aussi, 1 sur 3. 2 sur 3, alors je sais pas du tout combien de temps ça dure, hein. donc euh, si polyvagal, pas TVP, ça c'est à cause de thrombose veineuse profonde, et bah, bravo le cerveau, c'est TPV, et non pas TVP pardon, mais la thrombose veineuse profonde a beaucoup plus euh, d'ancrage dans mon cerveau, donc là j'ai mes 6 modules, les deux vidéos euh, à faire, les réseaux sociaux, je vais les noter, euh, ils sont notés dans mon mensuel. Alors oui, il y a des allers-retours à faire hein, euh, avec la manière dont je procède. Celui-là, il est déjà coché parce qu'en fait, je l'ai planifié avec les outils numériques, là. <rire> c'est bien, c'est pratique. <rire> euh, donc en gros, je n'ai rien à noter. Euh, alors la semaine prochaine, ce sera le bilan. Euh, de l'année plus les projections 2023 il serait temps à hein, mi-mi euh, janvier hop je vais quand même noter que c'était ça le et puis là bon c'est plano il n'y a pas de souci donc sur cette semaine là j'ai rien d'autre à, à rajouter là c'est mis c'est tout bon ça je remplis pas hein. c'est au fur et à mesure qu'on va remplir ça euh, maintenant bah, un peu de déco quoi <rire> Donc là, ben, je, sais pas, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne m'entende pas trop chenirfler. Euh, renifler, pardon. Hop. Là, j'ai envie d'une un, un, un, déco un petit, peu, un petit peu chaleureuse. Un truc un peu sympa, parce qu'un peu chaleureux. J'aime bien le, les couleurs euh, froides, le bleu et tout ça. C'est par bébé préféré. Mais euh, des fois, notamment quand je suis enrhumée ou qu'il fait particulièrement froid, j'aime bien rajouter un peu de, de couleur jaune, orange. Plutôt comme ça. Hop. Alors ça, c'est des petits oiseaux avec euh, des plantes. Donc ça peut être de mettre un peu de masking tape en bas des pages, en haut des pages. Hop. Alors on peut venir le découper, déchirer euh, vraiment à la main, comme ça. Sinon, si on veut des lignes droites, je vous montrerai sûrement une autre fois euh, comment faire sans avoir besoin d'avoir recours à, à des ciseaux. Là, je vais utiliser euh, un surligneur pour marquer l'équivalent de bloc-temps. Euh, L'après-midi, moi, je suis bonne à rien, donc je ne note rien parce que chez moi, c'est matin et après, ça aurait pu être pro et perso, euh, facultatif, obligatoire, tâche à faire, et euh, temps ou rendez-vous, etc. Qu'importe. Mais Moi, je vais me noter que ce sera les trois matins, là où je vais faire euh, ce temps dédié euh, à la formation. Hop. Hop. Voilà. Parce que je sais que là, j'ai kiné, kiné, je vais être fatiguée le reste de la journée. Demain, lundi, on va démarrer tranquille. Euh, J'aime bien euh, garder mon lundi euh, libéré, soit pour prendre de l'avance si j'ai de l'énergie euh, par rapport à ma semaine, et sinon pour euh, pff, pas commencer la semaine en ayant euh, de la pression. Donc c'est pour ça que le lundi, c'est rare que je mette des choses, euh, trop de choses à faire. Donc ces trois temps de formation, ils sont notés. Je n'ai pas besoin de, euh, de stickers ou d'indices visuels pour me les rappeler plus, parce que priori, je vois ce que c'est. J'avais sorti ça comme... Euh... Comme petits stickers. Euh... Euh, alors la marque c'est euh, Passion Planard mais ça se trouve pas en France, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, je les aime beaucoup, hein. ils sont de très bonne qualité, etc. Mais je les reprendrai pas parce que justement, euh, on les trouve pas en France. C'est que euh... j'avais pris... Euh... Je les avais pris avec un agenda qui était très très bien. Mais maintenant que j'ai conçu le mien et que je trouve que le mien, bah, il... c'est pas qu'il est mieux, mais c'est qu'il est plus adapté forcément. Euh, et puis j'en imprime autant que je veux comme je veux euh, et il n'y a pas les frais de port euh, depuis les états unis qui sont euh, là pour le coup vraiment prohibitifs, je ne sais pas si vous avez déjà commandé aux états unis mais ça coûte très très cher euh, donc voilà le, le truc ça peut mettre de, de, de mettre un petit sticker d'autocollant pour se faire plaisir, pour se motiver moi je sais que ça m'aide à regarder aussi mon agenda, s'il est esthétique, s'il est beau, si... Euh, je vois les choses visuellement clairement, je les conceptualise beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc je vais me mettre « you are the best euh, ». Parce que le fait de reprendre la formation, euh, là j'ai eu des problèmes de santé assez importants, et euh, comme mes, mes énergies, mes, <rires> mes, mon énergie a, a dégringolé avec ces problèmes de santé, j'ai fait un burn-out. Donc le fait de reprendre... Euh, des formations sur le boulot, j'en avais déjà regardé deux trois par-ci par là un petit peu, mais très peu. Euh, c'est une grande étape. Donc euh, voilà, là c'est des, euh, des petits, trucs un peu, euh, un peu jolis, un peu euh, euh, motivants pour, euh, pour s'aider justement dans le. Allez, on relance les choses, just do it, on y va, courage, tu peux le faire, tout ça. Euh, donc voilà un peu les couleurs qui me conviennent euh, et qui vont bien me plaire, bien me motiver pour cette semaine. Je, je remets un petit peu de jaune là pour ce temps de formation. Il est, ils sont très beaux les pastels euh, de friction. L'avantage c'est que si jamais on s'est trompé, on peut euh, venir euh, frotter et ça efface. Euh, mais certains pastels ne prennent pas toujours très bien, on ne les voit pas forcément des masses. Euh, je les avais pris aussi parce que sur euh, la plupart des papiers, ils ne traversent pas. Donc il traverse pas, il voit bien, c'est vraiment euh, c'est vraiment top quoi. Là j'avais mis un petit euh, onglet, j'ai oublié de m'en servir pour retrouver si j'avais des choses à noter. Euh, non c'est bon, impeccable. Euh, pour moi ça manque un petit peu de déco encore là. Bah ça peut être de ce mettre, tiens, allez hop. Euh, une petite note d'encouragement il n'y a pas besoin de stickers hein, pour se mettre sur son agenda, euh, courage tu peux le faire, euh, prends ton temps, avance à, son ry à ton rythme, l'idée c'est vraiment juste d'avoir, alors on peut le mettre bien dans la case ou à côté ou euh, à cheval, là, je vais me le mettre ici, ça va commencer le week-end un peu euh, vers là, euh, courage allez, courage, prends ton temps, Euh, avance à ton rythme. J'ai tendance à vouloir un petit, aller un petit peu trop vite et euh, à me foutre trop la pression. Donc me rappeler, Hop. chacun avance à son rythme, on y va, enfin quand c'est les autres ça va. Mais pour moi, c'est des choses J'ai vraiment besoin de me, me, me les rappeler euh, On n'est pas du tout obligé De passer par l'écrit On n'est pas du tout obligé de passer par de la couleur Par des choses comme ça Ce qui est important, c'est que vous sachiez ce qui fonctionne sur vous euh, Et que vous mettiez en place Quoi que ce soit euh, Quoi que ce soit, et ça c'est important Hop, je vais me mettre un joli petit day off Le lundi et Vu que j'ai arrêté de bosser hein, C'est tous les jours qui sont off Mais euh, voilà ça me dit, euh, repose-toi, prends ton temps, allez, vas-y à ton rythme. Euh, si jamais vous voulez ce que vous pouvez faire au moment de planifier votre semaine prochaine, euh, votre semaine suivante, alors le dimanche soir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Euh, mais reprenez aussi vos habitudes, voyez, euh, ce qui vous a posé des difficultés, genre bah, le mouvement, mais je sais très bien pourquoi. <rire> c'est très mauvais. Enfin, une seule fois, j'ai fait, euh, quand je dis APA, c'est euh, activité physique adaptée. Euh, pas une seule fois que je l'ai fait mais je sens qu'encore cette semaine ça va être très galère euh, ceci dit j'ai quand même fait du ménage j'ai fait de la... un peu d'autres formes quoi et les dents c'est très bien c'est en très bon euh, en très bonne voix euh, les créas c'est bien aussi et euh, par contre j'ai trouvé un jeu vidéo qui est vachement bien du coup ça le temps il dégringole l'idée c'est juste de venir regarder en, en arrière et euh, d'améliorer les choses en fait et ça n'a pas besoin d'être parfait voilà après le mouvement ça fait euh, ça fait depuis novembre que c'est toujours un objectif et que euh, je sais pas j'ai dû le cocher 4 fois en deux mois quoi. donc euh, oui c'est nul c'est très mauvais comme résultat mais euh, c'est pas grave si c'est quatre fois et puis que dans 6 mois on est passé à 5, à 10 et bah c'est déjà ça de pris, c'est déjà mieux, ça avance super lentement, pour moi ça avancera. Et puis bon bah voilà le, la réalité euh, fait que euh, ce qu'on programme bah, ça peut pas toujours être réalisé et que je, quand j'avais dit bah je vois je voudrais vraiment me rend, rend, le relever euh, au niveau activité n'avais pas prévu de choper le Covid euh, juste à ce moment là donc euh, bon c'est la vie <rire> donc je vous souhaite une bonne semaine euh, de faire quelque chose des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien qui vous permettent de vous épanouir quoi que ce soit et euh, amusez-vous have fun, au revoir